Bonjour mes chers élèves de CMA, 4e année primaire. Je vous présente votre cahier de grammaire et de communication. Mon cahier de grammaire et de communication de la part de CDRAP-CTPL. Mes chers élèves, je vous propose le sujet. Alors cette fois c'est Je découvre. Impressionnant ces lieux, oui je très impressionnant. Malheureusement, il n'y en a plus à un seul l'état sauvage dans l'Atlas. Les derniers sont dans ce parc zoologique à l'abri des chasseurs et des contrebandiers. En tout cas, ils sont tranquilles ici, ce zoo est trop chouette, mais dis-moi Omar, où est passé là Regarde, elle est là-bas, avec les magots. Les magots, elle a trouvé un trésor. Pourquoi tu dis ça, Jeremy Parce qu'un magot, c'est un gros tas d'argent. Et non, le magot, c'est le singe de l'Atlas. Il en reste quelques millions au Maroc et en Algérie. C'est le rocher de Gibraltar, il aussi une histoire colonie. Viens, Jeremy. On va rejoindre Leila. Mais attention à ton porte-monnaie, à tes clés et même à ta tête. Les magots sont très joueurs et un peu voleurs. Pour son premier week-end marocain, les jumeaux ont emmené Jamie au parc zoologique de Théba, à 10 km de Rabat. Les deux garçons ont rejoint Leila qui tend une poignée de pop-corn et un singe. Regardez le bébé singe, cramponné au ventre de sa maman, s'esclave Jamie, trop mignon. Non, Jamie, c'est son papa, répond Leila, sourire au l'air. Chez les magots, ce sont les mâles qui s'occupent des bébés. Maman les allaites et papa les éduque. Attention, Jeremy, tentez-les. D'après Riffifi, un bon, -Poche, de de PL 2014. Alors, voici le texte, il faut lire plusieurs fois et répondre oralement à ces questions. D'accord Toujours avec le thème de le sujet. Page 4 du mon cahier. cahier de grammaire et de communication. Alors, dans la phrase en gras. Voici la phrase en gras. Elle a trouvé un trésor. Dans la phrase en gras. Qui fait l'action de trouver un trésor Qui fait l'action de trouver un trésor Dans la phrase en gras. Elle a trouvé un trésor. Encadre le sujet de la phrase en gras par c'est qui. La phrase a-t-elle du sens Dans la phrase en vert, cette fois, pour son premier week-end marocain, les jumeaux ont emmené Jérémy au parc zoologique de Témara. Dans la phrase en vert, indique le sujet du verbe ont emmené par quoi peut-on encadrer le sujet par quoi peut-on encadrer le sujet Question 4. Dans la phrase en bleu. Voici la phrase en bleu. Non, Jeremy, c'est son papa, répond. Léla, sourire là. Dans la phrase en bleu, quel est le sujet du verbe, répond. Et quelle question peut-on poser pour le trouver Dans la phrase en bleu, quel est le sujet du verbe, répond. Et quelle question peut-on poser pour le trouver dans la phrase en orange, voici la phrase en orange, sur le rocher de Gibraltar, Gibraltar, vu aussi une petite colonie. Dans la phrase en orange, quelle est la fonction du groupe nominal souligné Observe bien la phrase en orange et la phrase en bleu, les deux à la fois. Que peut-on conclure de la phrase du sujet par rapport à Que peut-on conclure de la place du sujet sujet par rapport au verbe alors euh, lire plusieurs fois le texte et répondre oralement euh, ces questions et d'après quelques instants et d'après et après quelques instants on va vous donner la correction alors voici la Correction dans la phrase en gras qui fait l'action de trouver un trésor. Alors on va lire d'abord. En tout cas ils sont tranquilles ici. Ce zoo est trop chouette. Mais dis-moi Omar, où est passé Layla? Layla, regarde, elle est là-bas avec les magots. Les magots, elle a trouvé un trésor. Alors a ah, trouvé un trésor. Elle dans la phrase en gras, qu'est fait l'action de trouver un trésor? C'est une fille qui s'appelle Leila. On peut remplacer Leila par elle. Elle a trouvé un trésor. C'est Leila qui a trouvé un trésor. Voilà. On cadre le sujet de la phrase en gras. C'est qui? La phrase intelligence. t Oui, c'est vrai. Elle a sens. On dit, c'est Leïla qui a trouvé un trésor. Elle a trouvé un trésor. Leïla a trouvé un trésor. C'est Leïla qui a trouvé un trésor. En quatre, le sujet de la phrase en gras, c'est... Là, j'ai vu. Dans la phrase en vert, indique le sujet des verbes ont emmené par quoi peut on encadrer le sujet. Pour son premier week-end marocain, les jumeaux ont emmené Jérémy au parc zoologique de Zemara. Ce sont les jumeaux. Alors, dans la phrase en envers, indique le sujet des verbes ont emmené, ce sont les gémeaux, les gémeaux. Par quoi peut-on encadrer le sujet Par ce sont qui Ce sont, c'est n'est pas c'est qui, ce sont qui Ce sont les gémeaux qui ont emmené Jérémie, par zoologie de Tamara. Alors, euh, on continue dans la phrase envers, indique quel sujet des verbe, ont emmené, par quoi Peut-on encadrer le sujet Dans la phrase en bleu, quel est le sujet du verbe répond Dans la phrase en bleu, quel est le sujet du verbe répond Et quelle question peut-on poser pour le trouver Non, Ce c'est son papa répond, les gars. Sourire, Qui répond On pose la question. Qui répond c'est Leila qui répond. Alors, dans la phrase en orange, ici, sur le rocher de Gibraltar, il y a aussi une petite colonie. Alors, dans la phrase en orange, quelle est la fonction du groupe nominal souligné C'est une petite colonie. On, peut dire, on pourrait dire que c'est un groupe nominal sujet. Une petite colonie, c'est un groupe nominal sujet. Sur le rocher de Gibraltar vit aussi une petite colonie. Alors dans la phrase en orange, quelle est la fonction du groupe nominal souligné C'est une petite colonie. Une petite colonie, c'est un groupe nominal sujet. Alors observe la phrase en orange et la phrase en bleu. Oui, la phrase en orange, c'est ça. Sur le rocher de Gibraltar vit aussi une petite colonie. Eux, c'est la phrase en bleu. Par exemple, non, j'ai mis son papa répond là, et là sourire au l'air. Alors, observe la phrase en orange et la phrase en bleu. Que peut-on conclure de la place du sujet par rapport au verbe Bien sûr, le sujet se place après le verbe. C'est pas avant le verbe, après le verbe peut-être. Comme l'exemple de une petite colonie. Sur le rocher de Gibraltar vit aussi une petite colonie. Non, j'ai c'est son papa répond, la sourire, c'est son papa répond, Laila, répond, Laila. Alors, peut-être après le verbe. Alors, observe la phrase en orange et la phrase en bleu. Que peut-on conclure de la place du sujet par rapport au verbe? Le sujet peut se placer après le verbe comme avant le verbe. Dans la phrase en gras qui fait l'action de trouver un trésor, c'est Leila. On peut dire que c'est Leïla qui a trouvé un trésor. Donc, alors, voilà Dans la phrase en vert, on dit que le sujet de verre emmené, ce sont les jumeaux. On dit ce sont les jumeaux qui ont emmené, etc., qui ont emmené Jeremy au parc zoologique. C'est comme ça qu'on peut répondre de cette façon. Dans la phrase en bleu, qui est le sujet de verre, on voilà, a déjà vu. Dans la phrase en bleu, qui est le sujet de verre réponse, c'est Leïla. répond l'air Leïla. Quelle question peut-on poser pour le trouver On dit. Euh, C'est qui répond Qui répond C'est Leïla. Alors, observe la phrase en orange et la phrase en bleu. Qu que peut-on conclure dans le... euh, Que peut-on conclure de la place du sujet par rapport au verbe On dit euh, le sujet peut. Euh, voilà. Peut-être euh, après le verbe. Normalement, il est avant le verbe, mais peut-être après le verbe. Voilà. C'est tout pour le moment. Euh, J'espère que cette vidéo est très était vraiment très intéressante pour la plupart des élèves. Alors, rendez-vous donc pour euh, une autre. À la prochaine. Thank you.